Alors, moi, je pensais intéressant de poster sur la plateforme l'initiative du programme Béné. C'est un programme que nous avons coordonné au tricentenaire avec cinq partenaires européens en 2011-2012 sur la représentation des usagers, des familles et des professionnels de l'accompagnement concernant la notion de bien-traitance. Nous avons procédé à une enquête en vis-à-vis -vis dans les cinq pays avec 15 usagers, 15 familles, 15 membres des équipes d'accompagnement. Et ça nous a permis de dégager les, les coïncidences, les, les, les incohérences dans la représentation qu'avaient les uns et les autres de, de la notion de bien traitance. In fine, euh, l'objectif était de pouvoir dégager des recommandations de la formation des euh, professionnels euh, par rapport à cette notion de bien-traitance des bénéficiaires. Et on s'est rendu compte que, comme dans d'autres projets, finalement, la formation pouvait aussi concerner les bénéficiaires eux-mêmes, pour leur apprendre à pouvoir s'exprimer sur ce en quoi ils se sentaient bien traités, et également pour leur entourage, leur famille, de pouvoir également être formés à mieux exprimer ce qui était pour eux un encadrement ou un accompagnement bien traitant. Euh, le projet a abouti sur euh, plusieurs publications, entre autres un, un cahier ARFI, euh, la publication dans Recherche et, et Qualité, et euh, même la participation à un ouvrage de référence euh, qui a été primé par l'Académie de médecine. Donc, je vous laisserai euh, découvrir cette initiative sur la plateforme de, euh, du réseau sociétal. Alors, au niveau des références au code sociétal, on va se retrouver dans le champ euh, social avec la mesure clé. Euh, 7. Stimuler la culture participative, la citoyenneté active La mesure euh, clé euh, 9. Respecter et promouvoir les droits de l'homme Et puis euh, également dans le champ de la gouvernance Avec la mesure clé 29. Identifier et impliquer les parties prenantes Dans les activités qui les concernent